oui, Women, content de vous voir, euh, vidéo particulière aujourd'hui, on va tester le cannabis de Zuzu Kana. Et oui, le YouTuber euh, français qui habite Montréal, qui a plus de 12 400 abonnés, euh, ben, j'ai eu la chance de le rencontrer une deuxième fois, station de métro Berry-UQAM, Downtown Montréal, et il m'a remis du Chemical Bride. Et oui, la première fois qu'on s'était rencontrés, il m'avait remis du King Juice que j'avais trouvé vraiment euh, de qualité et qui me faisait penser à la variété Forbidos pour l'arôme. Et la qualité, euh, ouais. écoutez, c'est du 4A. C'est du 4A. On pourrait comparer ça à du Broken Coast. Mais l'arôme, c'est du Forbidos, donc. Il y en a qui peuvent trouver chaussures à leurs pieds. C'est sûr qu'avec le temps, j'en ai fumé beaucoup du King Juice. Euh, encore, j'ai encore l'opinion du Forbidos, mais avec un petit soupçon là, de euh, sous saupoudré. King juice. Forbidos souspoudré de cariofilène. Aujourd'hui, ce n'est pas le King Juice, mais bien le Chemical Bride. Écoutez, est-ce qu'il y a de vraiment différent avec King Juice? Non, ce n'est pas le fournisseur de graines de cannabis parce que c'est le même. Euh, les graines de cannabis ont été euh, choisies chez Greenhouse Seed. Donc, peut-être que vous connaissez pas Greenhouse Seeds. Par contre, je suis sûr que vous avez sûrement vu... Une vidéo sur YouTube. Vous savez, les deux gars qui recherchent une plante de cannabis en Afrique, le Red Congo. Euh, ben c'est eux, Greenhouse Seed. Et puis, euh, il y a un des deux partenaires euh, d'affaires qui est décédé. Et puis, il était très, très populaire, un visage très connu. Et puis, lui, il avait sa, sa, sa part de compagnie euh, dans Greenhouse Seed. Il y avait une autre division, ça s'appelait Strain Hunter. Donc, c'est un peu pour ça que je m'appelle Fino Hunter. Euh, c'est un peu à, à la mémoire de ce gars-là donc je ne me rappelle même plus de son nom mais c'est un... vous connaissez le, les deux noms je sais que vous connaissez les deux noms vous allez écrire les deux noms de Greenhouse Seeds en bas dans les commentaires merci tout le monde Zuzukana personne extraordinaire, généreuse mais la prochaine fois que je vais rencontrer Zuzukana ça va être à mon tour de lui donner de mon cannabis je lui ai promis que je vais lui donner du doji numéro 1 et aussi mon GMO Animal Cookie numéro 3 qui sont en train de pousser sous mes deux lumières Vipar Spectra. Donc euh, Zuzukana, je sais pas s'il va. Mais ça, je sais pas ce que ça va donner non plus. Mon Doji et puis mon GMO Animal Cookie numéro 3. La grosse différence entre son King Juice et le Chemical Bride, c'est que il m'avait donné deux phénotypes de King Juice. Et euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, il m'a donné deux chemical Bright. Les deux king juice se ressemblaient, se ressemblaient beaucoup beaucoup au visuel. c'était deux jumelles, deux plantes jumelles, jumelles, jumelles. Euh, le goût est un petit peu différent, tandis que le king juice, on va regarder ça à la caméra immédiatement. Les deux vraiment différents goûts, vraiment différents au visuel. Peut-être qu'au goût, même pas, même pas, même pas, même pas. Vraiment différent. Euh, si personne m'aurait dit que c'était la même variété, euh, je vous aurais dit que c'est deux cannabis complètement, complètement différents. Je vais vous montrer immédiatement, juste avant, juste avant, fait deux fois je dis, je vais vous montrer ça, mais juste avant. Il y a un des deux cannabis qui est extraordinaire. J'ai jamais été capable de faire du cannabis comme ça. Une coche moins beau que le King Juice, mais c'est encore du 4A, j'ai même pas peur de le dire. C'est un genre de San Rafael, bain des trichomes, euh, dans le bon vieux temps. Dans, dans le bon vieux temps du San Rafael. Pourquoi je dis ça? Parce que San Rafael a changé. On le sait pas quest ce qui est arrivé. Euh, les ajouts de pochettes d'humidité. Euh, on le sait pas. On le sait pas. Mais, mais, mais San Rafael ne s'est pas amélioré. Hein, à 100%, il est resté stable à la SQDC ou a dégradé. Donc, il y a vraiment un chemical bride qui rend extraordinaire euh, au, au look et même que je l'aime beaucoup, beaucoup au goût. On va en reparler plus tard. L'eau, par contre, cannabis très beau, grosse cocotte, euh, plus grosse que qui est que je fais pousser ces, ces temps-ci, mais le phénotype qui est un peu moins beau, qui ressemble plus à un sativa, si vous allez voir la chaîne de Zuzukana, euh, les deux, la dernière vidéo nous montre de A à Z cette culture-là de Chemical Bride, et euh, il nous explique aussi à la fin... On le voit aussi que la plante, les feuilles poussent en sativa. La plante, vraiment, les feuilles sont minces, ça, ça ressemble à un sativa. Et en général, souvent, les cocottes de plantes sativa sont un peu plus, euh, il y a plus d'air dans, dans la cocotte. Elle, elle est plus, euh, on, on appelle ça fluffy, euh, moins, moins dense, moins compacte. Euh, les cocottes compactes, c'est plutôt les plantes qui poussent en indica. Ok, je sais que vous voulez le voir, je vous montre ça immédiatement, mais le moins beau, c'est la génétique. Le gars, il plante une graine de cannabis, ça, ça pousse, et puis, il y a vraiment euh, il y a vraiment un petit, petit jeu que tu peux faire. là. Euh, si la plante, elle pousse verte, les cocottes sont vertes, tu ne pourras pas transformer ça mauve. C'est vert, c'est vert. Donc, euh, Zuzucana a fait de son mieux. Les deux cannabis ont poussé euh, vraiment très bien. Et le cannabis le moins beau, j'ai déjà fait quelques cannabis, Gorius Gittles, mon boba couche CBD, ont quand même été à, à, à cette qualité euh, visuelle, mais moi j'ai tout ma tout scrappé au séchage, euh, j'ai jamais eu de produit final aussi beau que les deux Chemical Bright, anyway, de toute façon, de toute façon. Ok, je vous montre ça immédiatement. Et voilà, nous sommes avec le cannabis de Zuzukana. Kana. Merci beaucoup, beaucoup de ta générosité. Ça, c'est euh, le phénotype, croyez-le ou non, le moins beau. Euh, c'est lui qui est plus là, en sativa. L'humidité est parfaite. Euh, J'ai l'impression que Zuzukana Kana là, réussit à merveille la période de séchage. Hein? On veut toujours avoir 60% d'humidité et 60 degrés Fahrenheit. J'imagine que Zuzukana euh, est dans ses chiffres, sinon il doit utiliser là, euh, des chiffres très très proches, 60-60. Euh, Donc, pour ceux qui suivent Weedman, vous avez déjà vu du cannabis égal à ceci. Comme je vous ai dit, j'avais du Kush CBD et du Gorillaz Ghiddos, mais après le séchage, il était moins beau que ça. Donc vraiment, félicitations euh, à Zuzukana. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins euh, au goût, au buzz. J'aime beaucoup plus qui Chemical Bride et j'aime aussi plus le King Juice. Euh, King Juice, là, je vous rappelle, c'était la première variété que Zuzukana m'a donnée. C'était un peu le goût de orange qui représente Forbidos. Donc... Euh, Allez voir ça, ma vidéo forbidos Et aussi, allez voir l'autre vidéo de zuzukana Regardez-moi ça. Même affaire. Même variété. Mais c'est pas la même graine de cannabis. Deux fois la chemical bride Mais regardez-moi ça ici. Oh my god. Vous voulez croquer dedans? Oh oui. Vous voulez le croquer. Là, vous allez dire est-ce que le King Juice était vraiment plus beau que ça. Mais ben, il m'en reste encore du King Juice. On va pouvoir le comparer. Mais moi, mon préféré overall, overall c'est celui que vous voyez en ce moment. Euh, le goût, c'est lui que j'aime le plus. Le Forbi Pas le Forbidos. Le King Juice, je, si vous savez, je, le petit goût de cariophyllène est là. Un euh, goût d'orange, je ne tripe pas trop mais regardez ça, ça c'est le king juice en haut à droite ça, ça, ça paraît quand même égal hein euh, mais en personne en personne ce que j'ai dans les doigts là, entre les doigts là ouf Checker ça mais vous voyez là que c'est c'est toute de la grosse qualité donc greenhouse seed vraiment ça part de là ça part de là j'ai tenté de procurer des graines de cannabis, de graines acide Je sais pas, j'étais pas sur le bon site, mais il voulait pas m'en choper parce que j'étais pas en Europe. Donc je pense que Zuzu Kana a des connexions en Europe. <rire> LOL, comme on dirait l'autre. Euh, incroyable, incroyable. Donc je pense que c'est le moment d'en fumer, et puis on va fumer ça immédiatement. De retour avec le Chemical Bride de Zuzu je suis en train de terminer euh, le Chemical Bride Sativa que j'aime pas beaucoup, euh, j'en ai pas fumé, euh, j'ai fumé un joint. Celui-là, c'est mon deuxième. Je ne l'ai pas aimé. Un goût vraiment euh, pinène, limonène. Je trouve un peu, là, euh, bois pinène, sapin, avec un peu le citron, un peu manqué. Euh, si on regarde euh, YouTube, le site de Zuzukana, la chaîne de Zuzukana, il nous indique euh, son opinion. Et puis lui, il trouve que c'est pinène, menthe, et, il a écrit ça en anglais, réglisse noire. Donc... euh... Peut-être églisse noire, mais vraiment pinène, je suis d'accord. Peut-être limonène, un peu citronné. vraiment à la fin. Clairement, là, un sativa euh, quand même assez léger. Donc, je vais mettre ça de côté. Il est déjà roulé. Un gros Indica de Chemical Bride. Et vraiment, vraiment surpris que le Chemical Bride, c'est du wedding cake en euh, chemdog. Euh, celui qui était Sativa, c'est vraiment Limonène. Limonène-pinène. Pas vraiment là, de chemdog ou. chem dog c'est Sativa. Peut-être que c'est le petit côté Sativa qui ressort. Euh. Mais j'ai pas eu de goût Wedding Cake ou de Chem Dog dans le Chemical Bride. Ça va. Le Chemical Bride Indica, vraiment, euh, encore une fois, peut-être pas Wedding Cake, mais peut-être terreux et une petite touche, petite touche de raisin à la fin. Mais, je l'aime. Le raisin, là, c'est euh, vraiment, vraiment moins fort, là, qu'est-ce qu'on qu qu qu connaît à la SQDC, là. Shishka Berry, euh, l'autre, de saint raphaël qui est mauve. Euh, en tout cas, peu importe. Vraiment, vraiment, vraiment, très, très léger. Et puis, côté un petit peu myrcène, terreux, euh, ce serait lui qui essaierait plus d'être comme le wedding cake. Mais encore là. Il sent bon, man. Moi, je l'aime beaucoup plus de toutes les cannabis que Zuzukana m'a donné. Si on regarde la description de Zuzukana pour le goût, vraiment surpris, vraiment surpris de sa description euh, champignon crémeux. Je ne suis pas vraiment un type champignon. Euh, moi, je vous, ass... ben, vous assure. C'est bon. Je sais pas si vous aimez ça, les champignons. Parce que si ça goûte des champignons, je pense que je suis rendu que j'aime les champignons. Bon. La pof qui n'est pas allumée. Mais vraiment, Greenhouse Seed, je sais pas s'il faut que tu restes en Europe pour avoir des graines de cannabis de là. Euh, je me suis essayé et puis je pense que j'étais juste en Europe. Je sais pas si j'étais sur le bon site, mais euh, je pense qu'il y en a qui ont des connexions en Europe. En tout cas, Zuzucana, vraiment euh, super personne, merci pour ta générosité, la prochaine fois c'est moi qui vais te donner du cannabis, euh, le Doji numéro 1 et le GMO Animal Cookie numéro 3, parce qu'on sait que Winman n'a pas été capable de faire pousser le GMO Animal Cookie numéro 1 et numéro 2. Donc, euh, ça pousse lentement, mais sûrement. Déjà hâte à rencontrer Zuzucana une troisième fois, euh, j'ai vraiment hâte. J'ai regardé euh, un autre de ses vidéos, les deux derniers. Euh, le dernier vidéo très bon, là, on voit la culture de A à Z, de, du Chemical Bride. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'autre vidéo juste avant. Vous irez voir ça, une vidéo d'environ 26 minutes. Euh, je pensais peut-être pas apprendre euh, beaucoup de choses en cause que lui fait pousser en living soil, en sol vivant, avec des insectes, euh, avec des, des, des trèfles, il met d'autres... Euh, d'autres herbes. En tout cas, peu importe, mais il y a beaucoup de techniques que euh, on utilise tous les deux. Euh, les low stress training, euh, il parle aussi de l'intensité de la lumière. Euh, euh, tous les deux, il faut mettre la, la lumière à une certaine hauteur. Euh, tous les deux, il ne faut pas donner trop d'eau. Euh, on a quand même des choses euh, similaires. Donc, on en apprend beaucoup. C'est vraiment bien fait ces vidéos, beau montage. Euh, Zuzukana, c'est un professionnel donc euh, je suis un peu gêné j'ai peur de sa réaction quand je vais lui remettre mon doji c'est pas encore fait, mes doji sont hauts comme ça vous le savez très bien mais euh, quand même j'ai un peu de pression euh, j'ai pas affaire à faire un 2 de pic, c'est quand même un gars d'expérience mais euh, je sais que Zuzukana est quand même euh, une personne respectueuse et euh, je pense qu'il va quand même y aller assez léger si mon cannabis est un désastre. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. Allez vous abonner à Zuzu sur YouTube. Allez aussi sur son compte Instagram. Toujours, toujours intéressant. Il fait pousser euh, avec des lumières LED, lui aussi. Euh... Je pense qu'il va falloir vraiment que je trouve un autre graine de cannabis que quest que, qu ce que j'utilise en ce moment. Euh, pas, pas, pas, pas, pas pour mon taux de succès là, de, de, de, de de germination, pas, pas pour ça, pas pour ça. Plutôt pour euh, le produit final. Euh, avec ce qu'on a vu avec la King Juice de Zuzukana, avec un des deux phénotypes euh, de Chemical Bride... Tout part de la génétique, tout part de la graine de cannabis. Euh, C'est sûr que le King Juice, euh, j'ai pas aimé l'arôme. Euh, C'est sûr que j'ai pas aimé l'arôme de un des deux Chemical Bride. Mais depuis que je fais pousser du cannabis, il n'y a pas encore un maudit plan que j'ai aimé l'arôme. Donc, tout si bien de faire pousser du cannabis qui est super beau et que tu pas, tant qu'à faire pousser du cannabis qui n'est pas beau, et que t'aimes pas non plus au goût. En tout cas, je suis un petit peu négatif présentement, mais vraiment, euh, vraiment impressionné, là, de, de, du Chemical Bride de Zuzucana. Et puis, le deuxième, moi, comme je vous ai dit, un petit peu terreux, petit goût de raisin à la fin. Euh, C'est plutôt lui, là, qui ressemblerait plus au wedding cake. Euh, je suis vraiment surpris aussi que le Chemical Bride c'est du wedding cake mélangé en chemdog wedding cake, chemdog on a essayé ça à l'SQDC. j'ai aimé les deux variétés euh, tout dépendant des marques de commerce euh, il y a vraiment du wedding cake à différentes qualités je me trompe toujours avec le ice cream cake hein, le ice cream cake c'est du wedding cake mélangé en gelato euh, j'aime les deux hein. wedding cake, ice cream cake, gelato donc euh, Crème de champignons euh, ou champignons crémeux, peu importe, je suis peut-être pas d'accord avec ça. Peut-être une sorte de champignon que je connais pas. Mais je suis pas un manger de champignons, anyway, de toute façon. Donc, on met un pouce à la vidéo. On met un pouce à la vidéo à Zuzukana. Et on se revoit là très bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour euh, ce petit indica ici, là, quand même assez léger, euh, très agréable. Très léger, là, vraiment euh, Indica hybride, euh, buzz régulier, pas trop intense. Euh, that's it. Je vous adore. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.